On est bien Ouais Bienvenue à toi mon Jules. Merci, merci de l'accueil Un interview avec moi, je m'appelle Jessica Alias Kika Et donc j'ai une émission qui s'appelle Kika Liente Qui met euh, du reggae dans les oreilles des auditeurs tous les mercredis Sur O2 Radio, à ce nom Super Alors on va parler de ton album to Mali Le troisième de la série to Mali Qui s'appelle Duba on voilà. le montre donc à la caméra. Et à propos de cet album, donc, tu en as sorti plusieurs, hein, 2001, 2008, 2019. Tu reviens tranquillement. Oui. Tu as 42 ans. C'est ça. Tu es autodidacte. Bientôt, moi j'arrive à 42 au mois du juin. Ok, super. Alors, ouais. on va parler de Duba chez Humble Arc Records qui est ton label indépendant. Oui. L'arche de l'humilité en français. Oui. Tu es un artiste franco-malien puisque tu as des origines maliennes et ta femme est également malienne. C'est ça. Alors, raconte-nous cette connexion entre la France et le Mali qui a fait que tu es venu au monde il y a 42 ans. Écoute, répète-moi ça s'il te plaît. Alors, raconte-nous cette connexion entre la France et le Mali qui a fait que tu es venu au monde il y a 42 ans. Eh ben écoute, euh, je ne saurais pas trop te dire la relation entre la France et le Mali qui fait que je suis venu au monde à 42 ans, c'est surtout voilà, c est, c est le fait de, de la nature, hein, je dirais. <rire> je suis né à Barbès, dans le 18e arrondissement. Ouais, tu es né en France. Voilà, exactement. Et J'ai grandi ici et ensuite je suis parti dans l'océan Indien à La Réunion notamment, et aussi un peu à Mayotte. Ouais. Puis ensuite, euh, on est venu au Mali avec mon épouse et, et notre premier enfant. Voilà. Retour aux sources. Mais tu as été conçu au Mali ou pas Non, non, non, non. En non. France. D'accord. Ouais. Mmh. On va tout savoir. Alors, à l'image de la casquette que tu portes encore actuellement, oui. tu portes plusieurs casquettes professionnellement parlant, car tu joues plusieurs instruments. Et tu es aussi l'initiateur de la construction de plusieurs studios d'enregistrement. Raconte-nous, quelle est l'origine de cette idée d'aller construire ces studios d'enregistrement là-bas Alors, en fait, compte, ce n'était pas forcément le but premier de construire des studios, mais au départ, la musique m'a attiré, et la musique reggae sur les différents aspects, social, culturel, spirituel. Et sur le plan musical, c'était une recherche sur moi-même. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, c'était pas facile d'accéder au studio. Du coup, on est, en tout cas, je pense que ma génération a été celle les premiers qui ont été beaucoup motivés à, à développer euh, nos propres studios, qui étaient des hauts studios d'abord et ensuite qui ont évolué pour certains. Mm -hmm. Et euh, c'était plus un moyen pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir laisser quelque chose s'exprimer du moins. Un moyen de se donner les moyens de pouvoir faire de la musique. Oui, alors la réalité a été la même à Barbès, là où j'ai grandi, qu'à La Réunion, qu'à Bamako. C'est-à-dire qu il n'y avait pas vraiment une accessibilité au studio, surtout pour nous. Et quand bien même on y avait accès, on ne trouvait pas souvent la configuration qui nous intéressait. Alors du coup, ça a été un besoin pour moi, que ce soit ingénieur du son ou... Créer des studios, c'était surtout par besoin, c'était créer l'outil pour pouvoir travailler. Bien sûr. Euh, c'est ça vraiment, je dirais, plus que l'origine, mais le point commun dans ces trois endroits où, où j'ai fait ça, c'était se, se, se créer les outils et les potentialités pour pouvoir faire ce qu'on ce qu ne pouvait pas faire facilement. Mmh, bien sûr, bien sûr. Donner les moyens à toi-même et puis surtout aux autres, parce qu'ensuite c'est du partage. Et, et... C'est ça et on s'est toujours aidé à s'aider avec les gens autour de moi et à développer ça. Du coup, c'est ça qui fait que, que ça s'est un peu propagé à chaque endroit où j'ai vécu. C'est bien ça. En tout cas, très très bonne idée et très bonne initiative. Et euh, bravo parce que ça euh, on sent tout ce que tu as construit, peut-être que ceux, ceux qui les utilisent maintenant n'en seraient pas là. ouais alors, je pense que plus que ça, je pense que ça... À l'échelle que ça a, ça motive en tout cas, mm -hmm. depuis l'époque jusqu'à présent, à, à le faire. Bien sûr. Ouais. Et donc, alors là À l'Union où on était, euh, disons, le premier lieu, euh, entre guillemets, se spécialisant là-dedans, culturellement mm -hmm. et musicalement, maintenant, ça trouve qu'il y a beaucoup qui se sont développés depuis. Bien sûr. Et c'est Bamako, Erba Marco, le, le, donc, Du coup, c'est ça qui me plaît, moi. C'est de donner... C'est-à-dire, le... le, la, le entre guillemets, le, le, le, le, le, ce qui me donne l'envie en, de continuer toujours, c'est que je vois que ça donne envie à d'autres de le faire. Bien sûr, bien sûr, c'est le partage, la transmission, bien sûr. Alors, là tu me reçois, tu es en France ou tu vis toujours au Mali Non, bah là en ce moment je suis beaucoup en France, mes enfants font leurs études ici, du coup on est beaucoup là. D'accord. On a raison à d'autres choses. D'accord. Qu'est-ce que tu as apporté ton expérience dans les îles Caraïbes et pourquoi ce retour aux racines maliennes après avoir eu cette expérience-là donc à la Réunion à Mayotte dont tu me parlais précédemment ouais, dans, dans l'océan Indien plutôt. Ouais. Alors du coup, ben, euh, qu'est-ce qui m'a emmené à revenir au Mali Tu veux dire ouais. au Mali ouais. euh, Je pense que on avait ce besoin pour nous et pour notre descendance de, de, re, de refaire le lien avec le Mali. Ouais. Nous aussi étant nés en France, je pense que ça, ça, nous, ça nous motivait beaucoup. Mm -hmm. Le passage à l'Océan Indien, c'était un passage, euh, disons, de, de croissance encore. On ne voulait pas euh, aller à Mali comme ça. On voulait aller avec une autre expérience de vie que celle qu'on avait eue. Ouais. Du coup, je pense qu'à un moment donné, naturellement, euh, on avait ce besoin-là cette envie-là. Et. Euh, et c'est d'ailleurs le déclic de ça, ça a été un album, je dirais, qui est assez proche de Dub Mali, mais qui s'appelait Indian Ocean in Dub à l'époque, mm -hmm. euh, en tout cas un certain connu dans l'océan indien, et qui était un peu dans le même esprit, c'était un témoignage aussi musical de ce qu'on vivait là-bas dans l'océan indien, entre La Réunion, Maurice, et là Dub Mali c'est un, un témoignage pour le Mali, mais aussi par rapport aux pays qui sont autour du Mali, l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est euh, venir avec des bagages encore plus importants pour diffuser encore plus. Ouais, et puis bon, après, c'est. Comme je te dis, c'est un, une entraide toujours. Moi, j'estime que j'ai toujours, je pense, reçu même plus que je n'ai apporté. Hein. Donc, uh -huh. Du coup, je ne néglige pas de faire des efforts chaque jour, mais au final, j'apprends et reçois beaucoup, toujours. Quand on donne, de toute façon, on reçoit. Ouais. On va parler musique maintenant. Qui t'a appris à jouer le nyabingi? La nyabingi, j'ai appris à travers euh, d'abord des albums parce que euh, première, euh, première, disons, les premières, disons, œuvres qui m'ont marqué, c'était les œuvres de Ras Michael ou de Rastafari, Elders, mm -hmm. Mystic Revelation, Rastafari. Et du coup, à travers ça, il y a quelque chose qui m'a attiré et c'était accessible et euh, c'était un instrument qui était accessible. Euh, euh, et puis euh, aussi dans lequel on pouvait se retrouver à plusieurs et à jouer à plusieurs sans être forcément euh, des instrumentistes confirmés mais mm -hmm. on pouvait comme ça euh, échanger comme avec les percussions ouais. le et puis mm -hmm. aussi ça a été beaucoup du de, raisonnements et des, beaucoup de choses qui sont la base de tout ce qui est venu après en fait tout ce qui se passait autour du bingui et musicalement comme, euh, comme euh, mm -hmm. Je veux dire intellectuellement. Ouais ouais. ouais. Et, et du coup, est-ce que tu as appris à jouer de la cora ou pas Ça m'a construit euh, beaucoup. Oui bah oui. La musique de toute façon, ça construit les gens, ça, ça aide à s'élever. Et euh, je te demandais euh, la cora. Est-ce que tu sais en jouer aussi Alors je m'amuse un peu avec la cora, mais je laisse les maestros s'exprimer. <rire> Il y a trop de de génies autour de moi. Ah oui. Génial. C'est courage. pour ne nommer que ce livre, Keïta ou, ou ouais, les ouais, autres. Il ouais. Ouais. Ouais, y a trop, trop de joueurs de chorat, Tomanu uh -huh. Diabaté et bien d'autres qui bien sont sûr. fabuleux. Euh, Kanja Kora. J'en euh, ai beaucoup à, à, à citer qui, en tout cas, je préfère euh, passer du temps avec eux que passer du temps à apprendre l'instrument. <rire> oui, parce que ça prend du temps beaucoup hein, apprendre à apprendre. Ah ouais, comme tous les instruments. Mm -hmm. Moi, disons, j'ai appris à faire euh, plusieurs instruments, mais toujours par, euh, par euh, disons, euh, choix, mais par besoin aussi. Oui, c'est la nécessité qui fait euh... Au Mali, c'est tellement riche en termes d'instruments traditionnels et de musiciens qui jouent ça de, de, de génération en génération. Et ils ont non seulement le savoir-faire, mais ils ont vraiment la science, la culture. C'est un héritage qu'ils ont. Et du coup, quand ils jouent, c'est... C'est toujours différent. Ouais. Euh, que voilà, chacun son son héritage, on va dire. Eh ben oui. Et puis tu joues déjà pas mal d'instruments quand même, hein. ouais. Alors vous êtes cinq dans le humble Arc Band que tu as créé. Et tout comme Bob, tu as ta femme à tes côtés. Est-ce elle qui chante dans le titre de for Me and Ba? Ou non, encore? Subuniambe. Elle est omniprésente avec moi depuis toujours, mais ouais. euh, elle chante pas dans l'album. D'accord. C'est clair que c'est inutile de dire que sans elle, voilà, rien ne serait pareil. Mais euh, celle qui chante sur le titre de, de Minyamba, c'est Tena Masara. du Mali. Et c'est la même qui chante sur euh, Soubouniamba non, c'est une autre chanteuse, euh, d'un autre registre. D'accord. Tena Masara, c'est le registre malinké mm -hmm. et, et... Et sa, sa c'est le registre suninké. C'est deux de registres musicaux Avant, avant qu'on parle de griots, on parlait des guesserés. Les guesserés, c'était comme les griots, mais au niveau de la culture suninké. Et puis après, l'histoire a fait qu'aujourd'hui, on parle du griot, et les griots sont attachés à la culture malinké Ah eh oui, tout a été regroupé. Les deux, les deux, les deux chanteuses chantent dans deux langues différentes et mm -hmm. représentent deux de... de famille. Ah, D'accord. Plus, plus large même que le Mali d'ailleurs. Ben bah oui, oui, parce que la langue n'a pas de frontières. Non, non, et puis voilà, et puis en plus les frontières ont été créées bien après euh, les réalités linguistiques. Mmh, bien sûr. On va parler de... Euh, de Mayotte, puisque tu as passé trois ans à Mayotte. On fait un big up à Mayana, un, un ouais. auditeur qui nous écoute qui est de Mayotte. Bon. Tu arrives à La Réunion, donc à Saint-Leu, dont tu nous parlais tout à l'heure, et tu montes ton studio d'enregistrement analogique. On fait un big up aussi oui. à La Réunion à M. Nguessa, qui nous écoutera aussi. Yeah. Et là, tu repars donc au Mali, où tu produis et réalises pour des artistes de plus en plus nombreux. Est-ce que maintenant, à 42 ans, tu as trouvé ton équilibre artistique entre l'Afrique et l'océan Indien euh, Bon, je crois que ça toujours été équilibré parce que c'est toujours en moi mmh. euh, et j'ai toujours des collections et je, je continue toujours à, à échanger et, et à m'inspirer euh, des de, de, de, de deux côtés. Quoi. Ouais. Et, après, je pense que ça, ça se retarde à chaque fois que, que j'y vais à La Réunion. C'est vrai que les premières années, j'y allais pas souvent. Les premières années que je suis arrivé au Mali, je n'allais pas souvent à La Réunion. Mais maintenant, depuis, depuis plusieurs années, j'y vais assez régulièrement. Oui, parce que ce n'est pas si loin en avion. Alors, c'est loin quand même. Ouais. Et, mais voilà, le fait de revenir plus souvent en Europe, voilà, ça, ça c'est plus facile, c'est plus pratique. D'accord. Et... On va parler maintenant de Nati que j'ai interviewé ce matin. On a parlé ouais. de toi. Tu pour lui, donc euh, il, a, il a sorti son album sénégal, euh, enfin son album imagine avec le titre sénégal dedans. Ouais. Pourquoi tu ne chantes pas en featuring avec lui sur ce, ce dernier album Alors ah bah ça aurait pu se faire, ça s'est pas fait, j'ai joué plusieurs instruments donc le featuring est là, mmh. parce qui j'ai participé dans l'album ouais. en tant que musicien. Après, euh... Et pas vraiment, on n'était pas vraiment à côté géographiquement dans le, pendant le processus de, de développement, de, de l'enregistrement de, de cet album-là. D'accord. Du coup, euh, peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire si on avait été côte à côte comme on l'était à l'époque au Mali, mm -hmm. euh, à un Mais maintenant, euh, le fait est qu'on a quand même participé ensemble sur ce projet. Et euh, voilà, ce n'est pas son dernier album, mais je pense qu'il y aura d'autres choses à faire ensemble. Ah ben ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite après je, je, je suis plus je suis plus sollicité à jouer les instruments les choeurs, dans, dans les albums sur lesquels je travaille mm -hmm. que en tant que chanteur, si tu eh oui, tu es plus musicien que chanteur, mais sur cet album. C'est quelque, euh... quelque chose qui est là depuis toujours, mais pareil, j'ai toujours été encadré, entouré en tout cas de beaucoup de chanteurs et chanteuses, ouais. donc finalement je cherchais à combler le besoin, comme je te dis, <rire> tu es en train de faire. Mmh. Et je préférais euh, travailler avec beaucoup de gens et du coup pas forcément euh, développer quelque chose de personnel autour du, du rôle de chanteur. Mmh. Si ça me donne une relation avec ça très libre, je chante euh, comme je, ce veux, veux, ce ouais. que je veux, euh, quand, mmh. quand je veux, j'ai pas de direction à suivre. Par mmh. à ça, personnel, quoi. Bien sûr, c'est la liberté. Ouais, et puis je préfère ça. Je préfère. Euh, je préfère être un peu en arrière en termes de, de chant <rire> de, de, de liberté. On va en parler de ça. Tu as joué pour Danakil en 2002, pour Takana Zion, pour ne citer que. Avec qui aimerais-tu collaborer que tu n'as pas fait encore Alors, euh, je dirais que c'est une question de... De connivence ou d'acquaintance, je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, j'ai envie de travailler avec tous ceux qui ont envie de travailler avec moi. Ouais. Après, euh, je n'ai pas de choix déterminé. Je, je regarde. Je, évidemment, il y a des artistes que j'adore et que évidemment, je serais heureux de travailler avec eux. Mais au-delà de ça, je regarde tous les artistes et toutes les personnes avec le même intérêt, mm -hmm. s'il si, y a quelque chose à faire. Mm -hmm. Euh, on va parler d'un petit nouveau qui s'appelle Philantre, qui, euh, ouais, ouais, qui, qui oui, débarque, oui. qui est très très bon aussi. Euh... Oui, ouais, tout à fait. Il est venu au Mali plusieurs fois. On a travaillé ensemble. Ouais. Effectivement, je confirme. Euh, ouais. Oh, ouais. Et, euh, et son titre, Inouali -E", euh, reste euh, dans les têtes un petit peu comme euh, certains titres de ton album dont on va parler. Juste avant ça...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 Bon non, je crois pas, euh, uh -huh. je, je, je, je, je je pense pas, mais euh, un des premiers à avoir euh, voulu mettre ça en avant, euh, sans doute, après euh, tout est une question de de, de de lien entre le temps, les gens et les lieux, tu sais, on ne sait ouais. jamais vraiment si on est le premier ou si on est le dernier, je pense que moi-même j'ai été inspiré par un album de Prince Farai qui s'appelait Dub to Africa. Ouais. Alors l'approche était différente, mais je pense que à travers ça, on, on, y a, on est des filtres en fait, je pense. Ouais. Je pas, Et puis on est quelque aussi. chose. Ouais. Je pas, ouais, ouais. Si je ne pas créer quelque chose, Et être créatif, j'essaie de l'être toujours, mais créer quelque chose, je ne crois pas. Je pense qu'on transmet et on est bien un sûr, filtre. Bien sûr. À travers ce qu'on qu absorbe depuis la naissance et puis qu'on, qu on dégage ensuite, uh -huh, c'est pas le rôle qu'on a. Ouais. Après, euh, je sais qu'à travers mon travail, j'ai donné encore une fois confiance à plein de frères et sœurs du, de l'Afrique de l'Ouest euh, à le faire. Bien et, sûr. Et à croire en ça quand à un moment donné, tout le monde voulait un son euh, spécifique euh, qu'on aimait mais euh, on, on cherchait pas ça et au final là encore une fois dans l'énergie j'ai pas non plus euh, inventé parce que j'ai compris à ma manière ce que Marcus Garvey m'encourageait à faire parmi les autres c'est à dire mm -hmm. à regarder vers l'Afrique mm -hmm. et pour trouver ce qu'il y a là-bas d'essentiel de, bien sûr Alors, euh, euh, voilà je pense pas être l'inventeur de quoi que ce soit mais <rire> J'ai voulu mettre ça en avant tout simplement parce que c'était le témoignage de ma vie. Mmh. J'arrivais avec une, une culture spécifique et elle est venue rencontrer une autre. Mmh. Comme tu dis, c'est ce qui a créé ton ADN. Oh, bah, c'est ça qu'on entend. Mmh. C'est juste ça en fait. Ouais. Bien, bien. Alors, une question à propos de Duba. Est-ce que c'est un prénom On parle du titre de l'album. Non. Duba c'est... C'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses au Mali, mais qui n'est pas facile à exprimer. mais en... Simplement, c'est la cour, la cour familiale. D'accord. La grande cour, celle où toute la famille se retrouve. De toute le façon. lieu de rassemblement. La cour, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tu parles plusieurs langues. Dans laquelle préfères-tu chanter Le bambara, le créole, le français Alors, je crois que j'aime toutes les langues, mais souvent j'ai tendance à choisir euh, la langue... Euh par rapport au, au public, et au, au, au, à la partie du peuple à laquelle je pense quand je fais la chanson. D'accord. Alors, euh, si, si c'est fait euh, un, par rapport à La Réunion ou à La Réunion, et, et que j'ai envie de toucher euh, la famille qui est là-bas, uh -huh. alors je vais plutôt utiliser ça. Euh, mais si je veux m'exprimer au, au plus grand nombre, par contre, là, j'utiliserai plus l'anglais. Bien sûr. Parce que si je chante en Créole, de La Réunion, au Mali, on ne comprend pas, en France, on ne comprend pas, et mm -hmm. puis, pareil, euh, sauf la communauté. Ouais. Et si je chante en Mali, en Bambara, par exemple, on ne comprendra pas aussi facilement ailleurs, hein, sauf sûr. les gens de la communauté. Mm -hmm. Par contre, l'anglais, c'est est universel. Ouais. Et puis, ouais. après, le reggae, qui est une formation pour beaucoup euh, de messages, mm -hmm. Alors, beaucoup aujourd'hui... Euh, ou en tout cas les gens au bout d'un moment euh, se familiarisent avec l'anglais même s'ils n'ont pas vraiment appris. Et du coup il euh, y a des codes qui restent et qui permettent aux gens de comprendre un peu ce que ça évoque même s'ils ne comprennent pas vraiment l'anglais. Bien sûr, bien sûr. Alors voilà, encore une fois, c'est par, par, par moyen quoi. Si j'ai envie de toucher le plus grand nombre, peut-être choisir l'anglais. Si j'ai envie de toucher ou si ça m'inspire par rapport à la France, les choses en français, si c'est et vice-versa, si c'est au Mali ou à La Réunion.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 un excellent, excellent joueur du violon traditionnel du Mali qui a travaillé sur les trois volumes de Dr Mali et sur énormément de choses au Mali. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'albums de musique malienne où il n'a pas joué dedans. d'accord Et c'était un personnage aussi euh, euh, très important pour tous ceux qui l'ont connu et... Euh, donc, cet album étant, les morceaux de cet album étant été enregistrés euh, il y a longtemps, justement. Ouais. l'État... C'est ce dont j'allais te parler, voilà. oui, puisque... Zoumana était encore là avec nous, et, et ce jour-là, il a joué, et il a chanté ce qu'il faisait jamais. Comme toi Et, et, et voilà, <rire> bon, entre-temps, il est parti, il paie à son âme, hein. mais il est toujours là, voilà, à travers ses œuvres. Bien euh, sûr. Et d'ailleurs, j'ai voulu lui rendre, lui rendre hommage dans ce, avec cet album-là, okay. particulièrement. La musique est éternelle. Ouais, est... voilà, c'est ça, avec ça, il, il, il... tout ce qu'il a fait dans la musique le rend éternel. Bien ouais. sûr. Et donc, voilà, tu disais ça, euh, l'album sort bientôt, alors que tous les sons ont été mixés entre 2006 et 2011. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour sortir, donc, celui qu'on remontre à la caméra, de Ptoumali, que tu as aussi derrière toi en version vinyle Pourquoi avoir attendu autant de temps Écoute, il euh, y a une réalité euh, que j'ai pas mis en arrière, mais j'ai jamais mis vraiment en priorité devant la reste, mes, mes projets personnels. Mm -hmm. Et euh, comme c'est des projets un peu de témoignage, j'aime aussi qu'ils qu traduisent de quelques années de l'existence. Mm -hmm. Bon, ensuite, c'est vrai que cet album-là, il s'est fini euh, dans la au moment où les choses ont commencé à être vraiment redifficiles là à Bamako, au Mali, d'une manière générale, dans le Nord encore plus. Et euh, bon, il y a les événements, du coup d'État, et puis ensuite euh, tout ce qu'on a connu euh, au Mali jusqu'à présent. Mm -hmm. Et si j'ai mis un peu de temps euh, pour faire sortir cet album, c'est parce que j'avais besoin de... que le Mali, euh, disons, euh, retrouve un peu de, de sérénité. Alors, euh, c'est pas forcément le fait, c'est pas forcément le cas, mais déjà dans mon cœur, j'avais pas envie de sortir l'album à un moment donné où il bon. y avait qu'à témoigner de choses euh, compliquées uh -huh. euh, ah ouais. dans le pays, euh, qui en plus appartiennent à, à, à un ordre géopolitique bien plus vaste que le Mali. Et j'avais pas envie de, de porter ça en faisant sortir l'album et d'avoir.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 Au-delà de moi, mes souhaits, oui. c'est vraiment euh, Baco Records. Oui. Euh, c'est grâce à eux, je dirais. Parce que l'album, en fin de compte, moi, ce qui me plaisait de faire la musique, après, quand elle sort, je n'ai pas les clés. Mm -hmm. et que, ça a évolué tellement ces 25 dernières années, ça a tellement évolué, la musique et le oui. business de la musique. Mm -hmm. Que bon, moi, je suis là où on fait la musique, mais pas tellement là où on la vend. <rire> et l'initiative de Baco Records. Euh, la promotion, bien sûr. Chacun son métier. A permis de, de pouvoir faire ressortir euh, cette œuvre. Euh, ouais, on, on fait un big up à Marie et à Sarah. Oui, carrément. Que... <rire> Alors, tu relis les continents euh, vraiment avec. Les genres d'énergie que tu as à travers ta musique, comme dans Badji et même tout l'album, hein, euh, tu nous transportes dans un cocon de nature verte et luxuriante, tout en étant dans la chaleur du sable rouge de Bamako, puis dans l'océan indien avec, euh, euh, donc Badji je le disais en finale, euh, dans Timbuktu aussi, c'est toi qui fais les vocalises, est-ce que... Euh, tu t'es senti l'envie vraiment profonde d'intervenir en tant que chanteur dans cet album Ouais, je crois que j'avais envie effectivement parce que ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième, c'était d'abord des projets complètement instrumentaux. Il existait certaines versions avec des voix à moi ou d'autres, mmh. à part certaines exceptions de, de participation c'était vraiment spécifiquement l'instrumental. Je voulais que ça le reste, mais entre temps, les, les périodes de concerts, etc., la, la diffusion de ces œuvres-là en live m'a fait rendre compte qu'il fallait pour le public eh, mettre quelque chose devant, en avant, oui, parce un que message, vois, un texte. Ouais, parce ouais. que quand on a un album, quand on regarde un titre, on a le titre on a au moins le titre, ouais. ça, ça pour évoquer la chanson. Mais quand tu es en concert, tu as pas forcément ça. Uh -uh. Et du coup, euh, là, je refaisais sortir la piste de voix pour, <rire> pour, pour faire vivre plus la chose, Bien sûr. communiquer aussi avec le public. Et c'est ça qui fait que, par juste évolution, dans le troisième, j'ai ajouté ces, ces morceaux de voix. Ce pas des chansons entières, comme tu as ouais. vu. Ce pas ah, ouais. des mix avec toutes les, toutes les paroles, mais uh -huh. c'est quelques passages qui était en gros ce que je fais quand je joue en live, euh, ces moments où j'interviens. Voilà, ceux-là, sont... sur le troisième, ils sont imprimés dans le troisième, alors que sur le premier et le deuxième, n'était pas forcément imprimé à part ouais. les cœurs. J'ai toujours euh... fait des cœurs, hein. toujours mis les cœurs. Mais...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 avoir son propre développement bien interne. Bien sûr. Chacun a son interprétation par rapport Merci. à sa propre vie, bien sûr. Et euh, alors, une question euh, qui peut-être va te paraître peut-être euh, un peu euh, pas stupide, mais euh, c'est une question que j'avais vraiment envie de te poser. Comment tes oreilles te disent quel instrument tu dois ajouter lorsque tu construis un projet Comment ça fonctionne dans ta tête Alors... Euh... Je vais essayer de te l'exprimer d'une manière plus concrète possible, mais je crois que je, je capture l'idée sur le moment quand elle vient. Mmh. C'est instinctif. C'est très instinctif. D'accord. Donc tu décides comme ça de rajouter une batterie, une percu, euh, une cora le morceau peut démarrer dans, mon, dans, dans ma tête par une ligne de basse, ou par des accords, ou par euh, un, une voix, ou par euh, voilà, un pattern de batterie aussi, ça arrive, mm -hmm. ou un gimmick de keyboard, quel qu'en soit. Ça peut démarrer comme ça. Mais mm -hmm. après, euh, c'est la musique qui me dit, c'est un retour, c'est la musique qui me dit si j'ai si une idée d'un basse-batterie, par exemple, après là, ce basse-batterie-là me dit quoi faire. D'accord en l'écoutant. je sais pas si tu vois. Ouais, ouais, a, okay. là, si je fais une chanson, on m'appelle régulièrement pour chanter sur des séries qui sont au delà différents que mon travail musical. Mm -hmm. Et quand je chante, souvent j'utilise un refrain ou un thème que j'ai en tête, mais c'est la musique encore une fois qui me dit quoi dire et comment le dire. Ouais. C'est pareil que je le fasse en termes de bruit ou en termes de mots. Ouais. Qu'il en soit, c'est la musique qui Si c'est un thème, c'est le thème, en fait. Mmh. Qui me dit... Qui m'inspire à quoi Tu vois, c'est pas vraiment... C'est pas mathématique, quoi. Ouais, c'est pas calculé, hein, ouais. du tout, du tout. C'est cal... Les... très instinctif. Ouais, c'est ça, c'est l'instinct. La spontanéité. Ouais. Et après, avec le temps, en progressant petit à petit, comme je finis jamais d'apprendre et de progresser... Bien sûr. Alors, ça me permet toujours d'aller capturer d'autres choses. D'autres... Ouais... Des idées, d'autres mélodies, d'autres... Euh... Et puis les bruits de la nature aussi, comme euh, ouais. dans, euh, dans Badi, hein, parce qu'on entend ouais. l'eau, on entend la rivière, on, on se sent vraiment euh, euh, sur le bord de la plage en Martinique. Euh, pour, en... Ouais, par exemple Ouais, par exemple, pour ce qui s'agit de mes souvenirs à moi. Ce que, ce que je voulais exprimer aussi, c'est ça, c'est qu'au Mali, tout est musique. Mmh. Tout est musique, à tout moment de la vie quotidienne, tout est musique, tout mmh. est... Le, le corps est musical, oui. la nature est musique. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Et, et, ouais. et ça permettait de laisser les gens sur un moment un peu privilégié. Apaisé. Le mmh. Ah ouais, carrément, carrément. Et encore une fois, tout, tout ce travail-là, c'est présenté comme mon travail parce que je le présente et que l'initiative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 dans, cette, euh, ouais. dans cet environnement. Ouais, ouais, et du coup, Dopto c'est plus qu'un témoignage de moi ou de ceux avec qui je l'ai fait, c'est un témoignage aussi de ce qu'a été l'environnement le, le, de beaucoup, beaucoup de chanteurs avec qui on a bossé là-bas. Et, et même qui venaient de l'extérieur aussi beaucoup, comme on a pu l'être le groupe Danakil. Uh -huh. Ouais, c'est un bain bouillonnant de créativité qui se et mélange. Si on a les albums de Danakil ou des Scatolites, tous les albums qui ont été mixés ou enregistrés ou co-enregistrés au Mali avec nous, uh -huh. tous, dans tous ces albums-là, on, on, on, on ressent et on entend des musiciens et des choses qu'il y a dans Docto Mali. Docto ouais. Mali, c'est vraiment le, le condensé qui a qui a servi à tout ça à l'époque. Ouais, c'est le, le pur jus extrait condensé euh, du meilleur du meilleur. C'est l'art, c'est l'environnement, ah, ah. c'est <rire> voilà, le bain. C'est ça, exactement, le bain bouillonnant ça. de créativité. <rire> ben, on va reparler à Natyjan pour revenir sur lui, car vous vous connaissez quand même depuis longtemps, et de voir à quel point il a progressé depuis l'époque de Danaki dont tu parlais. Euh, où il était membre à part entière avant de se lancer en solo. Que ressens-tu, toi, quand tu vois sa carrière s'envoler maintenant Eh ben, je le ressens, euh, je suis content, je ressens aussi ce que, ce que je voulais un peu te dire tout à l'heure, c'est-à-dire je, je ressens que le processus euh, naturel toujours euh, s'est enclenché. Continue, quoi. Oui. Toujours. Parce que voilà, de là qu'ils sont venus, là, ils ont été dans le studio parmi les chanteurs potentiel pour les chœurs ou pour euh, l'accueil mm -hmm. et du coup euh, depuis le début euh, ils s'entendaient très bien avec Malik dès euh, son dès leur arrivée avec le groupe mais ouais, en général c'était ouais. Nati c'était un des chanteurs qui était le plus présent pendant toutes les deux mois euh, fait effectué Malik ouais. et euh, et du coup ça s'est fait naturellement et c'était très bien nous on était en plus très très contents, quoi, aussi pour lui et pour nous parce que ça permettait aussi de de propager de propager ce qu'on vivait, mmh. et euh, effectivement, il a fait, il a, euh, vraiment, moi je suis très fier euh, très fier de Nati ouais. il a vrai. su se développer, et, et faire des choses, et le travail n'est pas fini, il le sait, et la, la route continue, mais c'est très agréable aussi, ce genre de, de, de, de, de, de réussite, même si tout est toujours relatif, hein. je mmh. pense que facile pour personne. Mais ça fait, ça fait plaisir. Bah, tous n'ont pas cette chance. Mmh, c'est encourageant, bien sûr. Ce n'est pas lié à fait du hasard, c'est lié à beaucoup de choses. Euh, le temps, les gens, les choses. Il y a donc, du travail, euh, de la volonté derrière, bien sûr. Oui, il y a plein de choses, le travail mmh. plein de choses. Et, mais vraiment, ouais, je, je l'encourage beaucoup. J'espère que tout va continuer à avancer pour lui. Ah ben, on lui souhaite le meilleur, en tout cas. On... Euh... Mmh. On parle donc de, de cet album-là, de Mali, euh, dont, dont tu nous disais que ça réunit un petit peu, c'est un condensé, un, un, un pur extrait euh, du meilleur de ce que tu as pu faire depuis 2001. Euh, vraiment, je voulais te dire tout à l'heure, voilà, bravo parce que on est transporté euh, du début de l'album. On, on a l'impression que tu as placé tes titres comme il fallait pour qu'on se sente bercé du premier titre jusqu'au dernier. Alors, on parlera pas du petit bonus de cinq titres euh, qu'il y a euh, dans l'album, puisque ça, ce sera la surprise pour les auditeurs qui gagneront ton album. Mais vraiment, voilà, je voulais te dire félicitations. Euh, bravo, bravo pour tout ça, parce que euh, euh, je me suis laissée vraiment transporter dans tous les univers dans lesquels tu as voulu nous emmener. J'espère que euh, les auditeurs qui auront euh, envie d'aller chercher ton album dans les bacs euh, très vite, eh bien, seront ravis autant que moi. Euh, voilà, on va le faire gagner bientôt dans Kikaliente. On... on a parlé donc ce petit bonus. Je voulais te remercier vraiment beaucoup, beaucoup de m'avoir donné de ton temps aujourd'hui. Euh... Voilà, avec plaisir, vraiment. C'est <rire> normal, c'est l'occasion aussi de partager des choses qu'on n'entend pas forcément. Euh, J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que du coup tu as prévu de faire une tournée qui, qui réunirait tout, euh, toute cette série de Ptou Mali est-ce que tu as prévu à. Alors, le projet évoqué, euh, personnellement, je sais que je suis euh, dans une disposition où j'accorde beaucoup, beaucoup de, de temps à ma famille et, et au studio, pour, pour, dans les di différents endroits. Comme je suis actuellement beaucoup en Europe, mm -hmm. ce qui n'a pas été le cas pendant de très nombreuses années, je venais que l'été pour tourner et puis je rentrais au Mali. Mais là, du coup, euh, le fait d'être là, ça me. Je, je, ça me permet de me reconnecter et de développer pas mal d'autres projets avec des gens ici, et avec la réunion aussi. Du coup, j'essaye pas de, de trop. Euh, moi, de mon, de mon gré à moi, j'essaie de pas trop précipiter le fait de tourner, même si c'est un souhait. Mmh. Et, et, mais c'est bon aussi avoir du temps. Bien si sûr. De, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas aussi en, sur scène au côté de Natijan, par mmh. exemple, ou d'autres projets. Ce n'est pas euh, un non-choix de ma part, c'est parce que j'ai besoin, euh, plus que jamais, de pouvoir continuer à avoir du temps en studio pour créer la musique qui reste sur les, qui reste sur les, sur les disques, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Et euh, le, le live me plaît énormément, mais pour le faire bien, ouais. si tu veux. Ouais. Du coup, euh, je ne peux pas faire porter des choses qui sont trop lourdes aux gens. Du coup, je n'avance pas trop sur ce projet-là. Mais ce qui est clair, c'est que si, si euh, l'envie... Enfin, euh, pour dé débloquer l'envie, si tu veux, ce serait dans le même, même cadre que ça s'est passé pour une sortie d'album, c'est-à-dire qu'on puisse me donner les moyens de faire venir mes musiciens euh, du Mali. Mm -hmm. Certains, en tout cas, pour sans qui Docto Mali n'aurait pas été Docto Mali, bien sûr, bien sûr. que les conditions soient bien, qu'on puisse faire un bon travail. Si tu mmh, veux. Mmh. Et ça, c'est pas facile à mettre en place. Du coup, je suis pas pressé. J'ai envie, ouais. on a tous envie. Ceux qui ont participé dans la musique et qui sont encore là avec nous ont envie, mais on n'est pas pressé de le faire pour le faire. Si ah oui. si c'est pour le faire bien, même si c'était si que quelques concerts par an ou quoi que ce soit. Tu comprends Bien sûr. Euh, voilà, comme ça. Parce que nous tous qui avons travaillé dans cet album, on est des artistes de studio, on crée la musique en studio. Mm -hmm. Donc le souhait ne peut pas être d'être tout le temps sur scène pour euh, faire quelque chose d'instantané et d'éphémère, euh, alors qu'on on veut faire des choses qui, qui, qui durent dans le temps, bien sûr. Bon, C'est un, un équilibre, hein, mais mm. euh, je veux dire, ça me plaît. Euh, ça me plaît les tournées, ça me plaît les concerts, mais je crois que je suis beaucoup plus lié à ce que moi j'ai découvert. Parce que moi, dans mon quartier, alors c'est vrai, on pouvait accéder aux concerts de hip-hop ou de reggae qui se passaient à l'Élysée Montmartre par exemple, ou ce qui se passait dans les différents petits coins à côté ou dans les péniches, mais on n'avait pas vraiment pour dire accès aux gros concerts et tout. Ah, oui. C'est après, en, en tournant moi-même, que j'ai été dans les festivals, que j'ai vu les concerts et tout. Sinon, étant jeune, euh, je ne connaissais pas ça, il n'y avait pas ça. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est les disques Bien qui sûr. ont changé notre vie, mm -hmm. qui nous ont guidés dans une direction. C'est la musique, c'est ouais. les disques. Et du coup, euh, c'est pour ça que moi, je veux toujours continuer à faire des disques. Ouais, et puis, il y a que... le retour du vinyle. Les concerts mais... que j'ai faits... Euh, en 1999 ou en 2000, ils sont faits, ils sont passés déjà, ils ouais, appartiennent oui. depuis. Mais les albums, tu vois, qui ont été faits à l'époque, ressortent. Bien sûr. Et, et les enfants qui avaient un an à l'époque, on en ont 10, 20, ouais, ouais, on est, ouais. on en ont 20, 30. Et le vinyle et revient. <rire> à la chose de rester aussi. Ouais, et je trouve sûr. franchement que pour toutes ces raisons, et même leur rapport avec la musique aussi, parce que le rapport qu'on a en écoutant un disque... Euh, en son système ou chez soi, il euh, y a un rapport avec le son, mmh. la dimension sonore. Bien sûr. C'est pas le même quand on est en concert. Ah ben bah non. C'est plus physique. Mmh. Et, alors je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas pareil. Ah non, c'est pas la même perception. C'est pas la même perception, c'est pas le même moment. Mmh. Euh, il est intéressant, mais moi c'était juste pour, euh, pour euh, montrer ma position, que je suis plus sur la, la, la création de la musique. Bien sûr. Euh, bien sur sûr. les supports. Bien sûr, le, dans la création de la musique que dans la diffusion. Mais j'aime j'aime aussi le live. Mais voilà, pour répondre à ta question, sans sans, sans qu'il y ait de mal compréhension, oui, l'envie est là, mais pour bien le faire et même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Bien sûr, il faut prendre le temps de prendre le temps et de faire les choses bien et. À... C'est ça et puis surtout voilà profiter de ta famille aussi profiter oui. de de faire les choses quand tu aimes les faire et oui. euh, et autant on peut parler des voyages des différents voyages que tu as fait autant quand tu te sens l'envie et la possibilité de faire les choses ben tu le fais et oui. euh, et dans ta musique et ben tu réagis pareil et c'est ça qui est beau oui. c'est c'est tu es un homme entier entier oui. et en tout cas merci beaucoup pour cette interview est-ce que oui. tu aurais un big up oui. À faire aux auditeurs de haut de radio Voilà, bien tu dis, excuse-moi. Un petit big up aux auditeurs de de radio. Ouais, carrément, carrément big up à tous du courage et de l'espoir dans tout ce que vous entreprenez. Yeah. Surtout surtout la volonté et puis voilà. euh, on lâche rien. C'est ça. Merci mon Jules. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Ciao. Ciao. Tu m'emmènes à la maison locale. Ah, tu 14h, te réveilles maintenant, toi Je suis prête, tout à l'heure, je venais juste chercher des tasses pour prendre du café. T'as rendez-vous à 14h Oui, maman.